Bonjour à tous, bonsoir plutôt à tous, bonjour. Et euh, ça dépend à l'heure que vous allez suivre ce message. Donc bonsoir, bonjour. Euh, dans, dans le pays dans lequel que vous allez... Euh, recevoir ce, ce message, voilà, que le nom de Jésus Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Voilà, voilà nous voulons encore continuer à partager la parole du Seigneur, partager l'Évangile, partager ben, ce que le Seigneur nous nous donne de, de donner, de partager pour l'édification du corps de Yeshua de Nazareth. Donc euh, voilà, donc on est là aujourd'hui euh, le dimanche, hein, dimanche... Euh, dimanche 20, 20 mars voilà les jours défilent tellement vite le temps passe tellement vite tout est en accéléré et euh, voilà on vit qu'une fois sur la terre la parole nous dit que nous sommes des voyageurs et des pèlerins euh, sur la terre et, euh, et, euh, et ces choses nous devons vraiment le, les considérer afin de vivre selon la parole du Seigneur tout, tout, tout au long de notre vie, et, euh, et de se repentir, de faire la paix avec le Seigneur, de, voilà, notre, de, voilà, de bâtir notre intimité euh, sur, dans, dans le Seigneur, et être intime avec Lui. C'est vrai que c'est dans l'intimité que nous allons recevoir la force pour euh, surmonter euh, les combats, voilà, tout ce qu'on peut subir. C'est dans l'intimité que nous recevons cette force pour pouvoir résister à, à toutes ces choses qui arrivent sur le monde, à tout ce qu'on peut vivre aussi dans, dans notre vie de tous les jours, nos combats, nos, nos pressions, nos difficultés, nos montagnes que nous rencontrons afin de les gravir. Et euh, voilà, c'est par la grâce de Jésus-Christ, il a un dos large, comme on dit. Voilà, Il est vraiment euh, présent pour nous, puissant pour nous. Et euh, frères et sœurs, nous, il nous, faut bâtir sa vie sur le Seigneur. Il faut bâtir sa confiance sur le Seigneur. Bâtir son cœur, tout, en fait tout ce que, toute ta vie, notre vie doit être bâtie sur l'homme voilà, de Galilée, voilà, le, le Nazaréen, Jésus-Christ de Nazareth Oh, mes amis, qu'il est bon d'appartenir au Seigneur, qu'il est bon de vivre sa parole, qu'il est bon de, de l'adorer Et, et de, de, ne pas être, de, fuir la, de fuir la compromission, peu importe ce qui va t'arriver, peu importe le rejet que tu vas avoir peu importe les moqueries, peu importe les insultes Peu importe tout ce que tu vas subir Voilà, nous ne devons pas euh, euh, Comment dire euh, euh, Comment dire euh, euh, Donner place à la euh, Comment dire, compromission Voyez Il n'y a pas de compromis avec Jésus Il n'y a pas de compromis avec la Bible Voilà, le Seigneur ben, Il est sans compromis Et nous devons être comme notre maître Voilà, nous devons être sans compromis voilà, comme notre Seigneur, il est, il est saint. Nous devons être saints comme il est saint et rechercher cette sainteté. Rechercher à, à lui plaire en tout temps. Amen. Donc, euh, vous avez pu voir le titre. Hein? Assurez-vous, ce n'est pas moi le Messie. <rire> voilà. Voilà, ce n'est pas moi le Messie. Le Messie, il a un nom. Le Messie, ben, il revient bientôt. Le Messie, ben. Il a vaincu la mort, le Messie est glorieux, voilà, le Messie c'est notre Père, notre Époux, notre il est tout pour nous, et le Messie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Messie des Messies, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Amashia. waouh, et, et chaque jour, ben, chaque jour on essaie de, de lui plaire, on s'efforce de lui plaire. Voilà, malgré nos défauts, malgré voilà nos, nos faiblesses, on essaie de lui plaire, on essaie, on essaie, on se bat, voilà, parce que ben il faut se sauver, il faut se sauver de cette génération qui est perverse et corrompue. Et, euh, et plus le temps passe, plus euh, voilà on peut croire que ben le Seigneur va pas revenir, on peut croire que ouais le monde peut nous faire croire que oui ben on s'est trompé, euh, voilà Jésus. Euh, c'est faux, Jésus c'est une supercherie, Jésus c'est pour les faibles, Jésus c'est pour les pauvres Jésus c'est pour ceux qui veulent croire en quelque chose qui, qui, voilà, qui ils ont comment dire, peur de quelque chose, ils, donc ils vont se réfugier Mon ami, tout ça c'est des, des bêtises <rire> Il y a un créateur qui a créé des fleurs là, là les fleurs commencent à pousser, regardez C'est quelqu'un qui a créé ça, il y a un processus qui est là, quelqu'un a créé ça Vous voyez, Quelqu'un a créé tout ce qui est sur la terre, quelqu'un a créé quelque chose Toutes ces choses qui sont magnifiques et c'est indéniable Donc euh, croire en lui C'est là la vraie Le vrai, euh, le vrai Comment dire le vrai, La vraie intelligence plutôt je dirais C'est de croire qu'il y a quelqu'un en dessus de nous Qui est vivant et qui a un nom Parce qu'il se révèle à celui qui le cherche Donc on va parler par rapport au, au thème qui a été donné C'est moi le Messie Voyez Et c'est vrai que nous sommes dans un temps Où, euh, où beaucoup de personnes comment on s'appelle, se réclame d'être prophète, se réclame d'être euh, euh, appelé, se réclame d'être euh, d'appartenir à Jésus. Beaucoup de gens se réclament d'être croyants, d'un vrai croyant, toutes ces choses. Voilà, il y a beaucoup de revendic revendications. Papa, je remets papa ce temps de partage entre ton, tes mains, papa. Seigneur, aide-moi papa à donner papa ce que tu veux, papa. Seigneur, au nom de Yeshua, de Nazareth, papa, que ton esprit, papa, puisse nous assister, papa. Père, je te demande grâce, Papa, pour parler selon ton cœur, Seigneur, mon roi, et non selon moi, Seigneur, au nom puissant de Yeshua, de Nazareth. Voilà, frères et sœurs, donc, euh, beaucoup de gens se revendiquent d'être croyants, beaucoup de gens crient ici et là, je suis croyant, je crois, je crois, je crois. Beaucoup de gens veulent, comme, voilà, paraître, comme, voilà, se donner pour être un personnage important, un personnage euh, euh, euh, comment dire, qui reçoit des choses Qui, voilà, qui, voilà, vous voyez et, euh, et nous sommes dans ce temps où, ben, comme, voilà, voulons hein, le voir hein, Les réseaux, euh, comment ça s'appelle, eh ben, sont remplis de prophètes Sont remplis de, je vous dis, c'est terrible C'est terrible, et dans cette mare de, de religion Dans cette mare de, de, de prophètes, de prophètes, de, de prophéties De toutes ces choses, de messages voilà, il y a tellement de messages qui peuvent être véhiculés On se dit mais Qu'est-ce qui est vrai dans, dans tout ça mes amis Tu vois Parce que dans tout ça tu peux être noyé dans une mare d'infos Et beaucoup de chrétiens peuvent se, comme se Comment dire Comme perdre le, le nord Comme on dit Comme perdre la direction Comme perdre le chemin Le chemin de la vérité Le chemin de la vie voyez. Et, euh, et nous sommes dans, dans, dans cette génération Où euh, comment dire, il euh, ben, y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de chemins Beaucoup de, de choses qui sortent, chaque temps, chaque temps Des choses qui sortent et, et beaucoup se perdent Beaucoup ne savent plus où aller, beaucoup se posent des questions Beaucoup sont dans le doute, beaucoup sont dans des questionnements Parce qu'ils entendent ici et là des choses, des messages, des, des paroles Ici et là des choses et du coup ben, dans le cœur, ben, tombent des semences commencent à, à, à, à, Ces semences commencent à pousser et ça commence à créer des, des, des, des choses terribles dans les cœurs de beaucoup de chrétiens, mes amis. Vous voyez Et, euh, et euh, comme voilà, il y a quelques jours, quelqu'un m'envoyait un message. Un message, qu'est-ce que me disait cette personne-là Et euh, d'ailleurs, il faut que je, je, je l'appelle parce que voilà, on ne peut pas tous vous appeler à chaque fois. Il y a tellement de messages qu'on peut recevoir. C'est vrai qu'on essaie de, comment dire, d'honorer de de quand même, euh, enfin d'honorer. De, comme, euh, vous répondre et on, on le fera dès que possible, il n'y a pas de souci. Voilà, frères et sœurs, dès que possible, on répondra à vos messages, on, essa on essaiera de vous contacter dès que possible. Voilà, c'est vrai que le temps, des fois, peut manquer. Mais on va essayer, comme, de répondre à, à, à, à pas mal de mails, pas mal de questions qu'on qu peut recevoir. Donc, euh, donc, voilà. Donc, un petit message que quelqu'un m'envoyait et, et, que ce, voilà, ce et ça confirme un peu tout ce qu'on pouvait recevoir. Et euh, quelqu'un disait que le monde devient de plus en plus hostile spirituellement, spirituellement. Exemple, tout le monde voit le Seigneur, tout le monde a un message à raconter de ce qu'il a vu de la part du Seigneur sur les réseaux, voilà, ou des pasteurs démoniaques ou autres. Euh, voilà. Et la personne disait que, je, disait que je pense que nous sommes dans un temps où il faut vraiment rester éveillé dans la lumière du Seigneur. Et euh, dans la prière, l'intimité, la, la pro, voilà, voilà. En gros, c'est ça. Et ça m'a choqué parce que c'est ce qui était en train de monter dans, monter dans mon cœur. Et je me dis, mais la personne m'envoie ça comme ça. Quelqu'un que, quelqu que, par la grâce du Seigneur, j'ai dû évangéliser, je crois. Donc je regarde ce message encore parce que, voilà. Euh, ouais, je ne sais plus comment j'ai pu rencontrer ces personnes, mais enfin bref. Voilà, c'est pour vous dire en fait que ça confirme en fait ce que je recevais dans mon cœur par rapport au temps que nous vivons. Et, euh, et ces temps disent quoi Qu'est-ce que dit le Seigneur dans Jean euh, On va prendre Jean chapitre 1, dans un premier temps. Jean chapitre, non excusez-moi, Jean 14. Jean 14 d'abord, avant d'aller dans le, le passage que je voulais prendre. C'est moi le Messie. Nous sommes dans un temps où beaucoup de gens disent, c'est moi. Le Messie, c'est moi qui. Le messager, c'est moi qui. Voilà, qui a reçu, c'est moi qui est au devant, c'est moi. Voilà, écoutez-moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et on voit ce mal sur nos réseaux sociaux, on voit ça. C'est terrible, frères et sœurs. Et dans Jean 14, voilà, la Bible dit, voilà, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Vous voyez Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Ça, c'est une parole qui nous est donnée. Voilà. Et où dans la version de Bible du Semeur, c'est écrit, que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. C'est dans la version Bible du Semeur. Et, et on voit par là que, que, là nous sommes dans la Bible, dans la version BJC, Bible de Jésus-Christ, et on voit par là que le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Et nous sommes dans un temps actuel où il y a du trouble, l'agitation, la peur, et la peur fait quoi que, ben, La peur crée des prophéties, la peur crée des, des, des, des choses à mettre en place. Voyez, Chez beaucoup de chrétiens, il n'y a plus l'assurance. Il n'y a plus la paix. Beaucoup de cœurs sont troublés. voyez. Et le trouble vient quand il y a cette, ce manque d'intimité avec le Seigneur, qu il a ce, quand il y a ce manque d'enracinement dans le Seigneur, dans ce, dans, dans ce manque de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le cœur devient trouble. Le cœur se trouble. Et quand le cœur est troublé, eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, d'autres chrétiens vont commencer à partager leurs troubles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ça va commencer à semer le trouble partout dans les cœurs des gens, mes amis. Vous voyez Quand un chrétien est troublé, qu'est-ce qu'il va faire Il va partager son trouble, ici et là, sur les réseaux. Voilà, notamment, ces derniers temps, on voit sur les réseaux sociaux, je vous dis que je ne vous cache pas, on voit des messages des, des chrétiens, voilà, qui, qui parlent de, de « oui, il faut partir, il faut quitter, il faut aller dans tel pays, euh, voilà » il faut euh, faire des stocks, tout ça, il y a une famine, je ne sais pas quoi. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Vous voyez comment le cœur de l'homme est troublé, frères et sœurs, le trouble. Vous voyez Le trouble, pourquoi Parce que ben, les yeux ne sont pas fixés vers Jésus-Christ. Et quand les yeux ne sont pas fixés vers Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe On va commencer à mettre des méthodes en place, mes amis, des, des systèmes échappatoires, des choses pour pouvoir... Échapper à, à, à, à, à comment dire, en fait c'est la fin, c'est la fin, il n'y a pas d'échappatoire, mes amis. La fin, c'est la fin, la fin c'est présenter Yeshua, la fin c'est croire en Yeshua, la fin c'est comment dire, espérer en son retour. Parce que la sécurité que nous avons est en Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Et le Seigneur dit au verset 2, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. C'est là notre espérance, c'est nos demeures, c'est le royaume des cieux, mes amis, vous comprenez? Alléluia Nos, Notre espérance doit être fixée sur la parole du Seigneur Pour vivre en paix Pour ne pas être troublé Pour ne pas semer du trouble Chez d'autres chrétiens qui sont fragiles Frères et sœurs, vous comprenez Parce que ce que nous faisons Parce que ce que nous disons Parce que ce que nous prêchons eh bien, Peut avoir des effets sur des âmes Sur des hommes, des femmes Qui ont donné leur vie au Seigneur Et qui peuvent leur sortir, les sortir De la volonté du Seigneur Pour leur vie Alléluia. Waouh. Pour leur vie. C'est terrible ça. Vous voyez. Beaucoup se lèvent, voilà, sur les réseaux, voilà, véhiculent des messages. Voilà, parfois on peut même partager avec des frères et sœurs. Euh, souvent, qu'est-ce qui peut revenir Ah, tu, tu pars tu quand Oh, toi tu pars où tu, Mes amis, dernièrement j'ai déjà une personne, mais moi je... Je, je, je, je, comment dire, le Seigneur c'est lui qui doit me dire ce que je dois faire C'est lui qui, me, qui doit me dire où je dois aller Vous comprenez Voyez Parce que nous sommes pas sous l'exode Nous ne sommes pas sous Moïse Où tout un peuple, toute, toute l'église du Seigneur Doit converger vers un pays, vers une ville Vers un lieu bien précis, tout en masse Mes amis c'est écrit où dans la parole ça mes amis là Vous comprenez Voyez donc des familles peuvent être, comment dire, disloquées de cette manière. Ça peut créer des soucis, des tensions dans des familles parce que ben, on, on va faire des choses que le Seigneur ne nous a pas demandé. On va faire des choses qu'on nous a dites ou on a entendues. Vous comprenez Et ça nous sort de la volonté de Jésus. Ça nous sort du chemin que Jésus nous a donné, mes amis. Vous voyez Parce que le Seigneur a un travail à opérer dans nos vies et aussi dans la vie des, des hommes et des femmes qu'il a prévu. Pour tel ou tel individu. Vous comprenez? Donc, si nous sortons du chemin du Seigneur, nous sortons, de, voilà, nous faisons autre chose que le Seigneur nous a demandé de faire, mes frères et soeurs, mais nous ne sommes plus dans sa volonté. Nous ne sommes plus sous la volonté du Seigneur et nous faisons notre propre volonté. La parole dit, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Notre pain quotidien. voyez? Ne nous soumets pas à la tentation. voyez? Et même le Seigneur dit aussi, dans sa parole, on va, on, va, on va le prendre rapidement, voilà ce verset. Voilà, sa parole dit voilà, on connaît toute tout cette prière, hein. il dit que ta volonté soit faite sur la terre, sur la terre comme, comme au ciel. voyez Donc, ça, ça, ta volonté, sa volonté. Donc, on doit demander à ce que sa volonté se fasse dans notre vie, non notre propre volonté. Beaucoup de chrétiens font leur propre volonté. Vous voyez C'est terrible, mes amis, ça voyez Leur propre volonté. Waouh Et on va prendre plusieurs passages dans la, dans, la, dans la Bible, hein, par rapport à tout ce qu'on peut, on peut partager là. Et, euh, et on voit par là que, euh, voilà, parce que même par rapport à ce qu'on peut entendre, des, des chrétiens qui disent qu'il faut faire des stocks, il faut faire des courses, tout ça. Oui, mais pendant combien d'années oui, Pendant combien d'années <rire> Tu vois parce que si on prend un exemple de famine dans la Bible, on va voir que dans, euh, avec Joseph, lorsque Joseph a commencé à parler de, enfin a commencé à, à, à donner la signification des songes que Pharaon a reçu, voyez en Égypte, il a dit qu'en fait qu il y aurait sept années de, quoi, de nourriture abondante, ensuite suivie de sept années de famine, vous voyez où il y aura très peu de nourriture. Donc en fait on voit très bien par là que quand la période d'abondance va commencer. On peut commencer à compter à savoir jusqu'à enfin cette période d'abondance. Et quand est-ce que les 7 ans de famine vont commencer Donc à ce moment-là, bien, bien bien évidemment, bien avant, ils devaient s'organiser en conséquence pour pouvoir comment dire passer cette famine qui arrivait euh, comment, dire, euh, euh, comment dire sur l'Égypte. Voyez, donc ils devait s'organiser. Mais si on sort des prophéties. Oui, faites des stocks, faites des courses, Mais mes amis, mais qu'est-ce qu'on sème là On sème une panique On sème quoi Ben, Dans les cas des chrétiens, ben, en gros, euh, comptez sur vous-même. Le Seigneur ne peut plus répondre, le Seigneur ne voit plus. Ben, faites vous-même vos affaires, faites des stocks, mais pendant combien d'années <rire> Parce que si on se met à faire des stocks, on se met à faire des provisions, pendant combien de temps Parce que quand le Seigneur parle, il parle précisément. Voilà pourquoi nous ne devons pas sortir de la parole. On ne doit pas, comment dire Comment dire à faire, à, à prêcher des choses que nous-mêmes on peut recevoir pour soi-même, voilà et qu'on veut généraliser auprès des frères et sœurs pour euh, voilà que tout le monde fasse pareil. Mes amis, c'est pas biblique, voyez. Si quelqu'un a à cœur de faire des courses, des stocks, fait tes stocks. Le Seigneur t'a parlé, toi. Tu comprends? Voyez. À moi ce que c'est, à moi ce que c'est moi qui raconte. À moi c'est moi qui me trompe. À moi ce que c'est la parole qui se trompe, mes amis. <rire> voyez. Donc euh, en sortant de tels propos En sortant de telles, de, de telles prophéties Parce qu'aujourd'hui nous, nous sommes dans une génération de prophètes Où des gens reçoivent des prophéties Des pensées Mais qu'est-ce qui vient véritablement du Seigneur Qu'est-ce qui vient véritablement du trône De Jésus-Christ de Nazareth Pour le corps de Yeshua Or oh, la parole Le Seigneur ne peut pas se contredire Dans sa parole Vous voyez Parce que si le Seigneur nous demande de faire des stocks, voilà, est-ce qu'il a dit ça, Est-ce c'est -ce qu est quelque chose qu'il qu demande de prêcher, comment dire, à, à, à, à, à tout le monde, ou c'est quelque chose qu'il nous dit à nous personnellement, vous voyez, parce qu'il fait ce qu'il veut, il peut nous demander de faire, voilà, le Seigneur il est grand, il conduit son peuple, il conduit ses enfants, à faire ben, toutes sortes de, voilà, tout ce qu'il veut que nous fassions, voilà, et il peut demander à quelqu'un de bien précis de faire telle chose, telle chose, et qu'est-ce qu'on peut faire On peut commencer à généraliser la chose Pour, comment s'appelle Pour que tout le monde fasse pareil Et quand on voit même Abraham dans, dans la Bible hein, On voit Abraham Le Seigneur lui dit Voilà euh, Quitte ton pays, quitte ta parenté Et la maison de ton père Et va vers le pays que je te montrerai Il n'a pas dit vous montrerez, Mais je te montrerai On voit pas là que le Seigneur peut te demander de faire quelque chose pour toi, voyez? Et on peut vouloir que tout le monde entre dans dans ce mouvement, dans ce dans cette move comme on dit, dans ce dans ce dans, dans, dans cette chose et que tout le monde fasse pareil et ça c'est plus c'est pas le message que nous pourrons, nous pouvons donner à l'église, voyez? Car le message que nous devons donner à l'église, c'est tout, c'est pour le, le perfectionnement des saints, vous comprenez? Comme euh, récemment, je partageais avec un frère qui me disait un peu dans les coulisses qu'il reçoit du Seigneur par rapport à, aux aliments, tout ça et euh, ce qu'il faut manger, pas manger, ce que lui il mange, ne mange pas et par contre je lui dis par contre là euh, mon frère, euh, ça, ça c'est très bien, hein, c'est très bien de de, de de faire attention à ce qu'on mange, tout ça c'est franchement je, ouais, j'aurais aimé aussi faire pareil, hein, je lui ai dit, hein, bien sûr qu'on fasse tous pareil, etc, par rapport à ça, etc mais ça en fait, on ne peut pas prêcher ça aux gens, dire aux gens euh, tel aliment, il ne faut pas le manger, tout ça c'est compliqué. Parce que là on peut faire on on créer de nouvelles doctrines. C'est pas ce qu'il me disait de faire le frère, c'est pas ce qu'il me disait. Hein. Mais je, en partageant, je lui disais, je, je lui disais ça, que c'est des choses comme ça en fait qu'on peut sortir publiquement afin que tout le monde fasse pareil. Après, bien sûr, on peut dire telle chose, c'est pas bon, bien sûr, ça, on, on peut en partager. On peut le partager, il pas de problème. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que le Seigneur ne nous condamne pas de de ne pas manger, euh, enfin, enfin la parole ne nous condamne pas si on mange tel aliment, tel aliment en fait chacun est libre et le Seigneur ne nous condamne pas en fait si on mange un aliment ou pas d'aliment, je ne sais pas quoi, vous voyez quelqu'un qui mange, euh, qui est végétarien, quelqu'un qui mange de la viande euh, qui croit en Yeshua, et eh ben les deux sont sauvés donc euh, celui qui mange pas de viande, il ne faut pas qu'il ait imposé aux jour de ne pas, pas manger de viande et euh, donc voilà, et mon frère en question je lui disais, dans sa maison comment ça se fait, comment ce, ce, cela s'organise. Alors on est par rapport à ça. parce qu'on peut vouloir, en fait ça, ça, ça va très loin en fait ce que je partage là. Et euh, donc voilà et euh, il me disait que oh, sa femme elle mange elle mange sa viande hein, et, et tes enfants comme ils sont petits. Et, je, et euh, il m'a dit en fait euh, il, il, il, il euh, comment dire, il fait un planning en fait par rapport aux au, au nourritures. Tant de viande dans la semaine, tout ça, j'ai ah, ben c'est très bien. En tant que parent, on peut dire aux enfants, ben, moins de viande cette semaine-là, plus de je ne sais pas quoi. En tant que parent, bien sûr, mais on ne peut pas interdire à nos enfants de ne pas manger de viande, tout ça, parce que, euh, enfin, à l'école, s'ils vont manger à l'école, à la cantine, ils peuvent… ça peut les désorienter, vous voyez C'est pour ça il faut être équilibré, même avec ce que nous faisons dans notre, vie tous, dans notre vie personnelle, par rapport aux gens qui nous environnent, pour ne pas en faire une doctrine, euh, imposée aux gens de, de telle chose, telle manière, alors que la parole ne nous condamne pas par rapport à telle ou telle chose. L'enfer, ben, on n'ira pas en enfer parce qu'on a mangé du, du, du je sais pas quoi, euh, du, du je sais pas, euh, voilà, du chameau, je ne sais pas, du, vous voyez C'est pour ça que la parole nous, nous dit de manger de tout ce qui se vend au marché. Donc chacun est libre de manger ce qui se vend dans les magasins. Voilà. Ce qui est comestible. Chacun est libre de manger ce qu'il veut. Vous voyez. Donc avec le franc partagé à ce niveau-là, il dit, c'est bien. Ça c'est. Il me dit, il m'a bien fait comprendre que c'est lui personnellement. Et je, je disais, Amen, gloire au Seigneur. Ça, c'est beau ce que tu partages là, tu vois. Et je disais, ben, j'aurais aussi aimé faire autant de... Voilà, il m'a partagé ça, ben, c'est bien ce qu'il qui fait, ben, pourquoi ne pas aussi faire pareil dans le sens où... Euh, ça, c'est moi personnellement, tu vois, mais je ne vais pas dire aux gens, ben, il faut manger tel aliment, pas d'un chacun. est libre de manger ce qu'il veut manger, en fait, en vérité. Voyez? Et c'est ce qui manque, en fait, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre chrétienté, ben, c'est qu'on peut, comment dire, imposer des choses aux gens, par exemple... Voilà, quand on entend dire, oui, enfin, il est dans tel pays, oui, ta, ta, ta, mes amis, mais c'est compliqué cette affaire, mes amis, là. Vous voyez Vous voyez Et euh, voilà. Parce qu'on peut recevoir des choses pour soi-même, et, et quand on lit la parole, on voit que la parole dit autre chose. Dans Matthieu 6, 25, par exemple, la parole dit quoi Par rapport à ça, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme. Parce que, voici ce que la parole dit ne vous inquiétez pas pour votre âme. C'est-à-dire que même si on, la terre va mal, eh ben, on ne doit pas s'inquiéter pour notre âme. Notre vie ne nous appartient pas, elle est entre les mains du Seigneur. Voyez, On doit faire confiance au Seigneur. On ne doit pas croire qu'il n'est pas là, il ne voit pas, il est vivant. Voilà pourquoi la foi, notre foi, doit être bâtie sur le Seigneur. Et de ne pas trembler devant les circonstances, trembler devant les oppositions, trembler devant les combats, trembler, trembler devant les attaques, trembler devant... Tout ce qui peut arriver sur la terre. On est des humains, c'est vrai. On peut trembler, il n'y a pas de souci. On peut avoir peur. On a des peurs, on a des choses, on a des faiblesses. C'est normal. Mais on doit se, se ressaisir et faire confiance au Seigneur, mes amis. Alléluia. Et ne pas véhiculer sa peur, véhiculer son trouble, véhiculer ses, ses, ses propres pensées. Voilà. Et qui peuvent commencer à, à créer, en fait, quoi, eh ben une panique. Ça peut créer un trouble parmi la chrétienté, parmi les frères et sœurs. Voilà, un trouble et, euh, et on doit veiller par rapport à ça. Et euh, notamment dans Matthieu 6, 25, on voit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme. » On le reprend. « Ne vous inquiétez pas pour votre âme. » C'est terrible ce, ce passage. Vous voyez Et dans la Bible du Semeur, ouais, la, la version c'est quoi Ça, ça dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger Qu'allons-nous manger ou boire Avec quoi allons-nous nous habiller La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture Et le corps vaut-il pas bien plus que les habits On voit que la parole nous, nous, nous recommande. Voilà, le Seigneur nous demande par là de ne pas nous inquiéter. Voilà, ne voilà pour euh, ce que nous, nous allons manger ou boire. Voyez. On doit s'inquiéter pour notre salut. Pas s'inquiéter, mais euh, travailler pour notre salut. Vous voyez On ne doit pas chercher, en gros, à, à s'inquiéter. Oh, qu'est-ce que je vais manger je, je vais boire comment Le Seigneur, ben, il est fidèle. Le Seigneur est vivant. Et, euh, et sa parole, ben, elle, elle est là pour nous, pour nous diriger. Sa parole, c'est une lumière. Voilà pourquoi nous devons être dans la parole, connaître la parole, être enracinés dans la parole, pour ne pas être balottés dans, dans plusieurs doctrines, devant des et doctrines, etc. Et, et ne pas euh, sortir de la parole en vérité Vous comprenez Alléluia Vous voyez Et euh, parce que ben, le, non, Attendez, on va prendre un passage Dans Luc 21 Là on prend Luc chapitre 21 On va prendre Luc chapitre 21 Alors Luc chapitre 21 Voilà Verset, au verset, au verset, au verset au verset 8, donc si vous prenez le chapitre euh, 21, verset 8, la parole dit, Et il dit, prenez garde que vous ne soyez pas égarés. Vous voyez, prenez garde que vous ne soyez pas égarés. Et dans la Bible du Semeur, la, vers, la version du Bible du Semeur dit, Faites attention, <rire> ne vous laissez pas induire en erreur. Waouh car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi le Messie. Ou encore, le temps est venu. La parole dit quoi? Ne les suivez pas, mes amis, c'est terrible. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un temps où on voit des choses se passer. On voit des guerres, des bruits de guerre, des crises, des maladies. Et dans ces chaos qui se passent. Eh ben, beaucoup de gens se lèvent pour dire « Dieu m'a parlé moi, <rire> voilà ce qu'il faut faire, <rire> voilà où il faut aller, voilà ce qu'il faut faire, voici, voici, voici et voici » Et eh ben, ben, on est noyé dans, voilà, dans une mare d'infos Et la parole est mise de côté et les gens vont commencer à faire des choses, prendre des décisions Alors que Jésus ne leur a pas parlé mes amis C'est terrible voilà pourquoi il faut être prudent, dans notre génération prudent, par rapport à ce qu'on fait. Parce que si on fait des choses et, et le Seigneur n'est pas dedans, frère, on va, on va, on, on va, il y aura des conséquences. Et les conséquences peuvent être terribles, mes amis. Elles peuvent être graves, vous comprenez. Il dit, verset 8, « Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi le Messie. En gros, c'est moi le prophète, c'est moi à qui Dieu parle, c'est moi, voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi, me voici, c'est moi. Et il dit quoi le Seigneur Ou encore, le temps est venu. Voilà ce qu'il faut faire, il faut mettre des stocks, il faut faire des courses, il faut remplir, il faut aller là-bas, il faut quitter. Patati, mes amis, c'est terrible, mes amis. Et on, on oublie l'enlèvement, on oublie que nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur la terre On oublie que Jésus doit revenir, on oublie que ces choses doivent arriver Et on commence à vivre, en vérité, ben, dans la peur, dans le trouble Et on oublie l'évangile, frères et sœurs Vous Voyez, on oublie la raison pour laquelle nous avons été rachetés On oublie le sauveur du monde, on oublie le roi des rois, frères et sœurs Et notre vie, ben, on commence à faire les choses par nous-mêmes Et c'est ça le plus grave parce que s'il n'y a, a pas Jésus dans quelque chose S'il n'y a pas Jésus dans une œuvre On va à l'échec, on va à la mort mes amis Vous comprenez Waouh. Et au verset 9 il dit Mais quand vous entendrez parler de guerre Voilà ce que la parole dit Et de désordre Le Seigneur revient, hein? bien sûr il revient Ça peut être demain, ça peut être aujourd'hui voilà, voilà pourquoi il faut toujours être prêt Parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver Vous comprenez C'est terrible il dit, mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas comment, terrifiés. <rire> c'est terrible parce que la parole nous encourage à... En fait, la parole, elle nous... C'est notre bouclier, frères et sœurs. Vous allez dire, non, mais c'est un orgueilleux. Oh, patati, mes amis, je vous dis la vérité. Quand tu sais en qui tu as cru, tu, on peut avoir des... On peut, on, peut bouger, on peut bouger comme ça à gauche, à droite. Mais frère, je te dis la vérité. Quand tu sais en qui tu as cru, je vous dis la vérité, tu as confiance en Jésus, voyez, en fait Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, voilà, on peut lui faire les confiance, les yeux fermés, mes amis, la parole dit, c'est lui-même qui parle en plus, hein. et il dit, c'est pas moi qui a dit, hein, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas, mes amis, c'est Jésus-Christ, le maître, le roi, le créateur, qui nous parle, mes amis, qui parle à son église, qui parle à, au cœur, mes amis, il dit quoi Prenez garde Que vous ne soyez pas égarés Ou faites attention Comme on a dit dans l'a dit dans la version summer. Faites attention Voilà On va le reprendre rapidement C'est très important Il dit quoi? Faites attention Ne vous laissez pas induire en erreur Car plusieurs viendront sous mon nom en disant C'est moi le Messie c'est qu'on peut sortir de la parole du Seigneur et prêcher quelque chose que nous-mêmes on, on veut prêcher aux gens, vous comprenez On peut sortir de la parole du Seigneur pour prêcher une pensée qu'on a reçue et qui n'a aucun fondement biblique mes amis, vous comprenez Voilà pourquoi tout ce que nous prêchons, tout ce que nous, nous, nous entendons, nous devons vérifier euh, si c'est écrit dans la parole, quel, dans quel contexte ça a été dit Et tout ce que je j'annonce là ce soir, si je me trompe, ben dites-le moi parce que, voilà, on peut se tromper aussi, voilà, on peut aussi se tromper, Et que le Seigneur nous aide, voilà, mais on voit par là que, de, comment dire, que dans chaque cas dans la parole, il y a un contexte, et, et, et, et chaque cas, ben, on ne peut pas forcément le mettre dans chaque, dans chaque, chaque autre cas, vrai que voilà pourquoi il faut prendre la parole dans son entièreté pour comprendre et discerner les choses, Alléluia, waouh, oh le Seigneur, merci, oh, c'est glorieux, hein, c'est... C'est beau sa parole, ça nous ramène dans l'équilibre Ça nous ramène dans, à marcher d'une manière euh, prudente et, et, et avec le Seigneur surtout Et à faire les choses selon lui à travailler dans ce qu'il nous demande de faire clairement Sans être à gauche, à droite, devant, derrière Mais être bien précis dans ce qu'il veut pour toi Alléluia Il dit faites attention Ne vous laissez pas induire en erreur Car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi le Messie Ou encore, le temps est venu Ne lui suivez pas mes amis Vous comprenez Et on voit par là que quand le Seigneur parle à, quel, à, à, à quelqu'un Il parle clairement Quand il a mis à part Paul et Badabas Il leur a parlé clairement, ils ne se sont pas levés comme ça Il faut que j'aille là-bas En fait, le Seigneur parle à chacun de ses enfants C'est lui la tête de l'église C'est lui le chef de l'église frères et sœurs Donc le chef, qu'est-ce que dit le chef mes amis Vous comprenez voilà pourquoi nous qui prêchons sa parole, on doit la prêcher par rapport à ce qui est écrit. Je dois te prêcher ce qui est écrit. Tu comprends? Alléluia! Waouh! Pour ne pas t'embrigader dans quelque chose que moi-même je, je veux. Tu comprends? Mais te tourner vers la parole, t'envoyer vers la parole. Car c'est la parole qui nous conduit dans la lumière, dans la vérité. Et dans Jean 14,6, il dit... Il dit quoi Jésus Je suis le chemin Donc le chemin à suivre c'est Jésus Donc dans quel chemin Jésus t'a mis mon ami Dans quel chemin il t'a mis Où il te voit Dans quoi il te veut Tu comprends Parce qu'il est, est, est le chemin Il n'a pas dit, dit c'est moi le chemin hein? Moi Hervé hein? Il a dit c'est lui Il est le chemin La vérité et la vie Tu veux savoir la vérité Va voir Jésus Christ Tu vas voir la vie Va voir Jésus Christ <rire> Alléluia et il dit quoi, verset 9 Luc 21, verset 9. Mais quand vous entendrez parler de guerre, on est dans ce temps où on parle de guerre il y en a plein qui reçoivent des songes, des visions, des bombes qui pètent dans tel pays les bombes sont envoyées, tout ça, mes amis, toute la terre est là. C'est compliqué, mes amis. On, on est plus à une époque de, de bombes nucléaires, mes amis. Ça peut péter partout. Ah, c'est terrible, mes amis. Ouais, voyez là, c'est terrible, terrible ces affaires, mes amis, là. Si Poutine veut, Poutine envoie la bombe là-bas, en Afrique. Il envoie ça en Venue. En fait, il peut envoyer ça partout s'il veut. Donc, où aller se cacher, mes amis Où fuir hum Qu'on entend, oui, il faut partir, il faut partir, là, mes amis. Tout est, tout est quadrillé. Le monde est quadrillé. Nous sommes dans un temps de nucléaire. <rire> et il n'y a que Jésus qui peut nous protéger. <rire> ça peut péter dans ta campagne. Ça peut péter là où tu es, ça peut péter mon ami. Tu comprends? Ah c'est terrible, frère et soeur. Hein. Vous voyez? Donc si on n'a pas les yeux vers le Seigneur, on va devenir fou. On va commencer à faire des choses. Je vous dis ici. Même les païens vont rigoler. Même les païens vont dire mais qu'est-ce qu'ils font là Vous comprenez? Vous comprenez, frère et soeur? C'est terrible ça. Oh Seigneur, que le Seigneur nous, nous, nous, nous garde et nous aide à avancer, vous comprenez On va avancer dans le, le partage. Je crois que ça nous encourage. Moi ça m'encourage parce que si, je n'avais pas vu ça comme ça en fait. Je n'ai pas vu que la bombe peut péter même en, aux Antilles. <rire> Quelqu'un m'a dit l'autre fois, ouais, si ça pète en France, moi je pars, je pars aux Antilles. Mais si ça pète. <rire> Eh, je parle en créole. Bon, Black péter pointe à aussi. <rire> il appuie sur un bouton avec la carte. Bon, il veut cibler tel pays. Dic Le missile est parti, mon ami. Ça pète à pointe à pite. Bon, tout le monde est mort. Hein Donc, en fait, il n'y a pas de lieu de sécurité. Vous comprenez Voilà pourquoi le Seigneur peut nous demander à tout un chacun de faire quelque chose pour lui. Mais il ne faut pas que ce soit généralisé dans le sens où Bon, on va tous euh, quelque part, ben il faut tous quitter Quelqu'un dit l'autre fois, il faut plus avoir internet, tout ça mes amis Mais si. je vous dis, mais c'est terrible ça mes amis Tu comprends Donc ceux qui reçoivent les prophéties en premier, ben faites, comme ça on, comme, comme ça, on, on, va, on va regarder Faites et on va regarder Voyez Parce qu'il y a des alertes, voyez, comment ça s'appelle là, il y a des gens sur les, les, les réseaux là. des alerteurs Des alertes, des alertes, des alertes, il faut qu'on envoie des alertes Alerte, alerte, alerte ben eux-mêmes ils s'alètent même pas eux-mêmes, mes amis. C'est terrible. Vous comprenez? Donc, toi, ceux qui alertent là, oui, tout ça, faites, montrez vos vidéos de stock. Comme ça, on va faire pareil. <rire> montrez vos stocks où ça en est. Dans quelle partie de la, de la maison vous avez mis dans les chambres, sous le lit, dans les KJB. Il faut montrer dans vos voitures. Montrez vos stocks. Comme ça, on va voir que, ah ben, ils font leur stock aussi. Parce que je, je, les premiers qui donnent des prophéties, ils ne font pas de stock eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent même pas si c'est vraiment le Seigneur <rire> Mes amis, il faut qu'on arrête Il faut qu'on arrête la, la mascarade On doit vivre la parole du Seigneur On doit être dans l'évangile véritable, frère L'évangile, ce n'est pas un évangile Où on va être aimé tout le monde Où on va être caressé pas... Mes amis, c'est est, est, est une guerre spirituelle La guerre, elle est spirituelle dans tous les pays Le diable, il est Partout, le diable, il est. Tu vois Vous voyez Et je revenais à Joseph quand il a reçu l'interprétation les... du songe de Pharaon, de, de, de, de, de il fallait qu'il fasse des provisions pendant tant d'années. Et c'était bien précis. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de farfelu, quelque chose de, de trouble. Tout était clair. Parce que le Seigneur, quand il parle, il parle clairement. Il donne une directive claire. Il est pas à peu près, mais clair, frères et sœurs. Vous comprenez Donc, s'il fallait faire, comment dire, euh, comment dire les, euh, les provisions, euh, voilà, il fallait le faire pendant un temps qui était bien défini pour pouvoir survivre pendant les sept années de famine. Tout était bien compté. Vous comprenez Waouh. Et le Seigneur a donné l'intelligence à Joseph pour bien stocker, pour bien faire le stock, pour pouvoir survivre. Donc le Seigneur, quand il donne une vision, il la donne clairement, mes amis. Il donne, les, les, les, les, il donne ce qu'il faut. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas d'argent, il y a des familles qui, qui, qui, qui c'est compliqué. Euh, voilà, il y en a vu avec Agabus que a donné la d'une prophétie que dans Acte 11 ou 4, Acte 4 excusez-moi je me rappelle plus euh, c'est dans Acte tac tac tac tac tac tac dans Acte 11 ou Acte 4 euh, je crois voilà on a vu qu'il a reçu une prophétie comme quoi il allait avoir une famine sur la terre il s'est passé quoi et eh ben les disciples ont commencé à envoyer des choses pour soutenir ceux euh, voilà qui travaillaient tout ça etc voilà pour les soutenir et on voit par là que tout se fait ben, ben selon la parole du Seigneur tu vois voyez voyez selon la parole du Seigneur et on voit pas là que l'Église était là pour soutenir ceux qui étaient dans le besoin mais c'était pas chacun pour sa pomme quelque part non c'était quelque chose où chacun soutenait les autres en fait en vérité donc dans les temps de crise dans les temps compliqués et eh ben on doit se soutenir mutuellement voyez mutuellement et ne pas avoir peur de manquer, Seigneur, je mourrai de faim, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Le Seigneur, il, il aide son peuple. Le Seigneur donne des... des euh, il parle à ses enfants, en fait, frères et sœurs. Vous comprenez Il parle à ses enfants. Et, euh, voilà, et, euh, et voilà. Et tout le monde ne peut pas faire des stocks. Tout le monde ne peut pas. Vous comprenez Donc, en fait, il faut faire attention aux messages qu'on libère. Voilà, sur, sur les réseaux, les messages qu'on libère dans nos prédications. Pour ne pas induire les gens en erreur. Vous voyez Pour ne pas qu'on induise les gens dans l'erreur Et euh, on voit par là dans Luc 21, verset 9, il dit toujours hein, Mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre Ne soyez pas terrifiés Est-ce que sur le chat, quelqu'un quelqu peut dire sur le chat S'il a été terrifié quand il a entendu que des bombes, des guerres, etc Ont commencé à, à, à comment dire, à à se passer, ah non, on va être touché ici, tout ça, etc., etc., il faut qu'on parte d'ici parce qu'on peut être touché, c'est près de, on est tout près, tout ça, parce que, mes amis, est-ce que tu est n'avais pas vu aussi que, partout où tu, tu peux aller, tu sais, un missile peut taper n'importe où Je suis sûr que, très peu, on a, on a pensé à ça. On a pensé à la proximité qu'il peut y avoir, on peut dire, oh là là, il faut partir loin là-bas, parce que, mes amis, même en Amérique, là-bas, la bombe peut arriver. Les, tous les, quasiment, les, les pays là sont armés de bombes, mes amis, c'est terrible, de bombes compliquées. C'est terrible, ça, ça pète quelque part C'est toute la terre En plus, si, si, Poutine en pète, si Poutine pète une bombe Toute la terre est détruite <rire> Donc, peu importe là où tu vas aller Tu vas être atteint, mon ami Donc, Tu seras touché Il n'y a que Jésus qui va revenir Qui va tout détruire, mes amis Je vous dis, c'est lui qui va tout casser C'est le Seigneur qui va tout arrêter Voilà, qu'on va revenir avec lui Après, après l'enlèvement Après les noces, mes amis Après les sept ans de, voilà, de, ans de noces Voilà, on va revenir avec le Seigneur et c'est là que le Seigneur va mettre un terme à tout ça. Alléluia. Donc il dit, mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Donc ce soir, si tu étais terrifié, si j'étais terrifié, si nous, nous étions terrifiés, voilà, si on était bousculés, si on ne si savait plus quoi faire, voilà ce que dit la parole. Ne soyez pas terrifiés. Nous, il parle à nous là. Nous. Nous l'Église, nous ces brebis. Parce que nous sommes des pauvres petites brebis, des petites brebis comme ça. Au milieu de loups Et la parole nous dit qu'il nous envoyons dans le monde Au milieu des loups comme, avec, comme, comme des brebis Au milieu des loups Donc nous sommes au milieu de, des loups Dans ce monde C'est terrible frère et soeur Car il faut que ces choses arrivent Premièrement Donc ça doit arriver Donc on a averti là Ça doit arriver Tu vois Mais ce ne sera pas encore la fin Tu vois mais ce ne sera pas encore la fin Waouh Alors il leur dit na, Nation Voilà nation Attendez euh, Deux secondes Voilà dans, dans la version euh, Bible du sommet, il dit On verra se dresser une nation Contre euh, Une nation Un royaume Contre, euh, contre un autre voilà, et euh, donc en fait c'est exactement ce qui se passe, on voit des gens, se, des, des, des pays se lever contre d'autres pays, des royaumes contre d'autres royaumes Et, et, euh, et c'est vraiment ce qui se passe, et il dit que le verset 11, il dit quoi Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux de famine et des pestes, il y aura des choses qui frappent de terreur et de grands signes dans le ciel Donc en fait il y aura des tremblements de terre partout, vous voyez donc Même en France, la terre commence à trembler aussi il y, des, il y a des endroits où la terre tremble Alors que je crois que ça n'a jamais tremblé Donc en fait, la terre là, c'est fini c est, c est, Tout est maudit ici La terre est maudite, ce n'est pas ici notre demeure finale Notre demeure finale, elle est au ciel Nous sommes de passage, nous sommes des voyageurs et des pèlerins Notre habitation éternelle, ce n'est pas sur la terre On ne doit pas prendre la terre comme notre cocon Tout ça, notre, on est de passage sur la terre, mes amis Vous comprenez Voyez Et euh, donc voilà donc on voit par là dans tous ces passages, dans Luc 21, dans Ma Matthieu 6 la, la, Comment la parole nous conforte, nous, nous réconforte plutôt Et nous aide en fait à, à nous réfugier dans, dans le Seigneur mes amis Voyez oui. et, euh, et, euh, et donc voilà Et on voit par là même, dans la, même par rapport à la persécution Parce que la persécution, on a vu que quand la persécution est arrivée Ça a ramené la dispersion En gros, plusieurs chrétiens sont partis dans plusieurs d'autres pays Plusieurs d'autres endroits poussé par l'Esprit, c'est l'Esprit en fait qui, c'est le Seigneur qui aussi permet aussi cela pour que son Évangile puisse se répandre dans les nations frères et sœurs, donc le Seigneur est au contrôle de son Église, nous sommes entre ses mains, c'est magnifique ça, c'est magnifique, il contrôle tout mes amis, il, il contrôle tout, il dirige tout donc c'est dans, dans, en lui qu'on doit s'abandonner, Seigneur je dois faire quoi et je crois que c'est l'attitude de tous les chrétiens véritables. C'est l'attitude que nous devons avoir. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis Qu'est-ce que tu penses J'ai entendu ça. J'ai lu ça. J'ai vu ça. Seigneur, je dois faire quoi Combien de chrétiens vont faire ça, mes amis Combien de chrétiens vont devant le trône du Seigneur Combien vont interpeller le Seigneur Demander au Seigneur, secouer, euh, voilà, comme on dit, euh, demander, demander, demander, demander jusqu'à quand ils, ils reçoivent. Combien ont cette attitude Ou bien combien vont vous frapper à la porte des uns des autres Qu'est-ce que je dois faire Tu penses que... Est-ce que tu crois Est-ce que tu penses Et le Seigneur, on l'a mis dans le placard Et pour nous, ben, pour beaucoup plutôt Eh ben voilà, il ne parle plus Il n'existe pas eh ben, voilà, Il n'a pas les réponses Il vaut mieux aller va frapper à la porte des uns et des autres Et chacun nous dira euh, Qu'est-ce que lui fait Comme ça, je vais faire pareil que lui Tout ça, et on devient des chrétiens clones Oh là là Des chrétiens clones Clown. clown Vous voyez Clones, je ne sais pas comment ça s'appelle pour cloner là Vous voyez qu'on clone euh, identique. Vous voyez? Alors que c'est pour la diversité, en fait, que voilà chaque chrétien a, a diversité de dons. Donc, en fait, le Seigneur agit différemment avec tout un chacun. Vous voyez? Parce que c'est son corps, mes amis. Le corps, ben, il, a, voilà les pieds ne peuvent pas être les mains. Les mains, ils sont dehors, les pieds, c'est dans les chaussures. <rire> allez mettre les mains dans la chaussure, vous allez voir ça. Tu, tu seras un chrétien bizarre, mon ami. Les gens, si tu fais ça, ils vont dire, mais il est bizarre, lui. Il est malade. Ils vont dire, c'est un handicap. Vous Voyez? Donc, chaque chrétien est positionné quelque part, chaque chrétien est envoyé quelque part par le Seigneur ben pour, ça, pour être glorifié. voyez Et on voit que même pendant la persécution, parce que beaucoup vont dire Ah, la persécution, la persécution Oh, la persécution Frère, la persécution, elle vient comment La persécution. On va voir ça dans acte, acte 4, verset 1er. La première persécution est venue parce qu'ils ben, ont prêché l'évangile. En fait la persécution est là qu'on prêche Jésus Donc ceux qui ne prêchent pas Jésus Vous n'aurez aucune persécution Vous ne serez même pas inquiétés mes amis C'est terrible ça mes amis Donc ceux qui sont persécutés eh bien c'est les gens qui vivent la parole Qui prêchent Jésus Qui marchent selon Jésus Qui vivent Jésus Eh bien c'est eux là qui sont persécutés Et allons voir l'attitude de ceux qui ont été persécutés Qu'ont-ils fait mes amis Acte 4 verset 1 Mais comme ils parlaient au peuple Survint les prêtres, le stratégos voilà, du temple et les Sadducéens, étant offensés de ce qu'ils enseignaient, voilà, de ce qu'ils enseignaient le peuple et qu'ils annonçaient la résurrection des morts au nom de Yeshoua. et ils jetèrent les mains sur eux et les mirent en prison. Vous voyez? Donc en fait, ils ont été en prison parce qu'ils ont prêché Jésus. Voilà la persécution comme elle commence. Donc si quelqu'un, un chrétien est chez lui tranquille, tranquillose chez lui, tout ça, tu ne sois pas inquiet mon ami, tu ne seras pas touché, tu ne seras pas inquiété, mais si tu te lèves pour commencer à prêcher la parole, pour commencer à annoncer la résurrection, annoncer le royaume des cieux, là mon ami, c'est là là que tu auras les problèmes véritables, c'est là, là que tu vas commencer à te persécuté. Donc, l'église qui sera persécutée, c'est l'église qui prêche Jésus, mes amis. C'est l'église qui vit Jésus. Voilà cette église véritable qui passera par la persécution. C'est celle-là. Ce n'est pas une église refroidie. Ce n'est pas une église compromise. Ce n'est pas une église qui est dans le péché. Une église qui, qui, qui tiède. Une église qui, qui a peur de parler de Jésus. Cette église-là, là, elle, sera, elle sera bien vue. Elle sera très bien vue, mes amis. Vous voyez Vous voyez mais l'église qui prêche Jésus, celle-là, là, elle sera attaquée de tous les côtés. Et c'est les religieux qui ont attaqué les premiers chrétiens, mes amis. C'est bien les religieux. Hein. Ce n'est pas les païens. C'est les religieux qui ont attaqué les, pro les, les, les chrétiens qui prêchaient l'évangile. Donc en gros, on voit que, par là que la persécution a commencé dans le milieu chrétien. <rire> le, les religieux, là. Le chrétiens religieux. Ça a commencé comme ça, la persécution. On le voit dans acte 1. voyez Waouh c'est terrible frère et soeur Vous voyez Et on voit pas là On peut continuer à le lire hein, dans, dans Acte 4 verset 13 toujours Et verset 13 Acte 4 verset 13 dit quoi Mais voyant l'assurance de, de Pétros Et de Yoannan Voilà Pierre et, et Jean voilà Ayant compris que c'était des hommes Illettrés et ignorants ils étaient dans l'étonnement et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Yeshua. Et, en, et voyant là debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à opposer. Mais ils leur donnaient, ordonnaient de sortir hors du Sanhédrin. et Ils délibèrent entre eux en disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Voilà ce que, comment la persécution commence. « Que ferons-nous à ceux qui prêchent Jésus ?»« Que ferons-nous à ceux qui annoncent la vérité ?» Qui prêchent la croix, que le ferions-nous Voilà le, le, le, le, le, le, ce qui est arrivé à nos frères qui prêchaient la croix, qui prêchaient Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe a en, en effet été accompli par leurs moyens. Et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Ils ne peuvent pas nier qu'il y a un miracle et des, des choses qui sont passées ils ne peuvent pas le nier. Mais malgré ça, il dit quoi, verset 17? Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendant leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que les gens viennent à Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas que les gens euh, suivent Jésus, adorent Jésus. Donc ils ont voulu étouffer ça, mes amis. Vous voyez? Vous voyez, verset 18. Et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de plus. Parler ni enseigner en aucune manière au nom de Yeshua. Donc, regardons comment les apôtres, les grands apôtres, nos, nos aînés, nos frères, nos modèles, voilà, nous, euh, nous, qui nous ont précédés, regardons comment ils ont agi devant la persécution, mais, mes amis. Voyez. Il dit, mais pétro et Yohanna leur répondirent et dirent, « Jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim. » Car nous, ne pouvons pas ne, car nous ne pouvons pas Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais eux, en y joignant des menaces, ils les relâchèrent, ne trouvant pas de quelle manière les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Elohim de ce qui y était arrivé. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Elohim et dirent Maître, tu es l'Elohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont Waouh, ils ont glorifié le Seigneur, ils n'ont pas dit Seigneur, Seigneur on a peur, Seigneur où est-ce qu'il faut qu'on parle Seigneur, tu sais, on va t'attaquer, on est persécuté, Seigneur, tu sais, aide-nous, voilà, on a un peu peur Tu sais, non, non, non, non, non, verset 25 et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles éni, Les peuples ont-ils médité des choses vaines Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Machia. Car contre ton Saint-Fils, Yeshua, que tu as oint se sont assemblés Hérode et Ponce-Pilate avec les nations et le peuple d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminé de voir arriver. Donc, en fait, les choses, le Seigneur, ben c'est lui qui ordonne, qui ordonne les choses. C'est lui qui décide quand les choses arrivent. Voyez? Et maintenant, Seigneur, regarde leur leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec assurance. Donc, dans la persécution, on doit prier encore pour qu'on puisse encore annoncer quoi? L'Évangile. Alléluia. Donc, quand la persécution, elle vient, il ne faut pas s'arrêter, mes amis. Il faut Priez encore que le Seigneur nous donne de la force pour annoncer le message, l'évangile. Parce que s'il n'y a plus l'évangile, parce que si on n'annonce plus l'évangile, frères et sœurs, ben en fait, notre vie sur la terre, elle sert à quoi Je dirais même mieux, si on ne vit pas l'évangile, si on ne pratique pas la parole du Seigneur, à quoi sert notre vie sur la terre, frère On va, on va tourner en rond, on va galérer, nous serons des. des, des, des on, va, on va errer ici et là sans vision. voyez Donc la vision première, c'est pratiquer la parole. La vision première, c'est de mettre en pratique la parole de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia! Malgré tes défauts, malgré tes faiblesses, on doit, euh, comment dire, mettre sa parole en pratique. Se battre pour mettre sa parole en pratique. Vous comprenez? Donc, en fait, on voit par là que devant la persécution, ils ont prié pour qu'ils puissent encore annoncer la parole, mes amis. Waouh! Ils n'ont pas cherché une issue... Voilà, parce que la pensée que je viens d'avoir tout à l'heure, c'est quoi C'est que le Seigneur, ben, il a un travail à faire dans tel ou tel lieu. Comme Paul, il a dit à Paul, j'ai un peuple nombreux. J'ai un peuple nombreux à libérer. Il lui dit, dit j'ai un peuple nombreux à libérer. Donc voilà, et, et il n'a pas dit à Paul de ne pas aller. Parce que Paul, avait un, un, enfin, le Seigneur avait un peuple nombreux à libérer dans tel ou tel lieu. Voilà, et, euh, et il a dit à Paul, euh, voilà, qu'en gros, il sera avec lui, il sera avec lui, vous voyez Waouh On peut le prendre, enfin voilà, on ne va pas forcément prendre le passage qui en parle, mais pour vous dire, en fait, que le Seigneur, comme il avait un peuple nombreux à libérer, et eh ben il n'a pas la Paul, il n'a pas la Paul, et Paul, il a, il a continué le travail, malgré qu'il été persécuté, malgré qu'il y avait des, des attaques, malgré qu'il a été frappé, flagellé, etc. Il devait payer ce prix, donc il y a des hommes et des femmes qui doivent payer un prix, il y a des chrétiens ici et là où le Seigneur les positionne qui doivent travailler malgré la persécution, malgré les combats, doivent travailler pour que le, le peuple soit libéré, frères et sœurs. Vous comprenez Parce que si personne ne travaille, si personne ne prêche, si personne ne se lève pour le Seigneur, quand le Seigneur leur dit de se lever, bien sûr, de se lever, qui va se lever, mes amis Qui va se lever Qui va prêcher Qui va agir Vous comprenez Alléluia. Et verset 29, il dit, et maintenant, Seigneur, « Regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance en étendant ta main afin qu'ils afin qu se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils, Yeshua. » Et quand ils ont prié le lieu où ils étaient assemblés, trembla. Mes amis, vous voyez, donc quand on s'unit pour le Seigneur, quand on le Seigneur, frères et sœurs, va, ça va trembler, mon ami. Ça va trembler. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole d'Elohim avec assurance. » Donc, quand la persécution vient, quand il y a les combats, etc., on doit prier encore, mes amis. On doit prier encore le Seigneur pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous fortifie, pour qu'il nous donne la force pour pouvoir, comment dire, travailler encore, tenir ferme encore, être dans l'assurance encore. Vous comprenez et, euh, et on voit par là que euh, même le Seigneur Yeshua, hein. on a vu par là que lorsque les Juifs ont voulu le, le faire crucifier, on, on le voit dans, on va prendre le passage rapidement, on va voir Pilate ce qu'il a fait dans Matthieu 27 au verset 24 alors Pilate voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau et lava ses mains devant le peuple en disant je suis innocent du sang, de quoi de ce juste, cela vous regarde donc on voit par là que la persécution a commencé ben avec les religieux dans le, si on peut représenter cela dans la chrétienté c'est là que la persécution a commencé à commencer. C'est là que, des, en gros, c'est comme si des chrétiens vont livrer d'autres chrétiens devant les magistrats, devant les juges. Et même le juge va dire qu'il n'a rien fait de mal. Donc, en gros, c'est pour dire que c'est les religieux qui ont vu le péché et qui voient, qui ont vu le mal en Jésus, alors que Jésus était saint, parfait, mais c'est eux qui ont vu le mal. Et Pilate lui-même, qui, qui, qui était un païen, un converti, leur dit il n'a rien vu de trouver de mal dans ce juste. <rire> c'est terrible, frère et sœur. Voyez Donc euh, voilà, je pense peut-être si le Seigneur permet on va refaire d'autres partages sur ce thème-là. C'est moi le Messie, Voilà, s'il si permet le Seigneur, bien sûr. Et euh, en tout cas, en tout cas, voilà, euh, de faire attention, veillons pour ne pas, euh, comment dire, tomber dans, dans, dans, dans, dans, dans des doctrines, tout ça, parce que je vous dis la vérité, c'est. En fait, c'est. Si on est troublé là, c'est compliqué. Notre trouble, on peut le partager aux autres, tout ça, et d'autres commencent à être troublés aussi, pareil. Et en vérité, ben, ben même les païens que vous nous voyez, ben, ils vont dire, mais ils ne sont pas croyants, ceux-là. Ce ne sont pas des gens qui prêchent Jésus, qui, qui priaient leur Jésus, tout ça, et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui leur arrive, là Vous voyez, ça peut... Même nos familles qui ne sont pas converties peuvent dire, mais ils font quoi Qu'est-ce qu'ils font Ils sont paniqués, qu'est-ce qui se passe, tout ça et les gens vont dire, mais c'est quoi cette doctrine? C'est quoi? C'est écrit dans leur, dans leur Bible, ça? C'est ce que la Bible dit de faire, tout ça? Et ça peut commencer à créer des. Je vous dis, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi nous devons euh, rester dans ce que le Seigneur nous demande de, de faire. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, que les gens le croient ou pas, eh bien, quand tu prêches leur par la parole, eh ben, ça a un sens dans leur cœur. Ils vont dire, non, c'est faux, c'est faux, mais ils savent que c'est vrai, mais ils ne vont pas le dire. Vous voyez, parce que tout ce que Jésus dit, c'est la vérité. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité. Donc même parfois, souvent, que le Seigneur permet, on prêche la parole. Des gens, ils disent, je ne suis pas d'accord, mais c'est la vérité. <rire> souvent Ils disent, Quoi, je ne crois pas dans, dans ton Dieu, là, mais ce que tu dis, c'est la vérité. Mes amis, Jésus ne ment pas, en fait. Tout ce qu'il fait est vrai, tout ce qu'il fait est bon. Un jour, quelqu'un voulait me taper dans un train. Un musulman s'est levé, il a dit, je ne suis pas d'accord à tout ce qu'il dit, hein, mais... Il y en a qui le touche là, c'est comme s'il me touche. J'étais choqué, frère. Pourtant, j'ai dénoncé beaucoup de choses. Et il était prêt à me défendre parce que ben c'est la parole, frère. La parole la parole agit pour vous, pour nous. La parole a des effets pour nos vies. Donc, voilà pourquoi la parole qui est l'Évangile, en fait, il faut la vivre correctement, entièrement. Et on est en sécurité en la parole, dans la parole. Et c'est ça, la foi. Et la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Waouh c'est beau ça, ce, ce message. Mon juste vivra par la foi. Aujourd'hui, la foi de beaucoup de chrétiens, elle a disparu ou elle se refroidit par rapport. Et en fait, je veux dire quelque chose aussi, entre parenthèses. Moins on vit les choses avec le Seigneur, moins on expérimente le Seigneur, et bien plus en fait on aura des peurs, on va agir comme le monde. En fait, on sera dans la panique totale. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas été habitués au combat Habitués à la pression habitué aux attaques Habitués tout ça Parce que ben, le travail de l'évangile a été pour beaucoup ben, mis aux oubliettes dans le placard Aujourd'hui, nos, nos, nos églises sont habituées au dimanche Les rassemblements du dimanche Mais le travail quotidien avec le Seigneur Dans l'intimité, toutes ces choses La parole, la prière Voilà, prier le Seigneur euh, être conduit par le Seigneur ici et là eh ben, C'est quelque chose qui a disparu Beaucoup de chrétiens ne sont pas conduits par l'esprit Mais sont conduits par eux-mêmes en fait en vérité Et pensant que la Bible c'est quoi ben, C'est se réunir à l'église tous les dimanches Bien maquillés, bien habillés, tout ça Chanter, alléluia, tout ça Et ça s'arrête là mes amis Et très peu ont été habitués au quoi à la, à, à, comment dire à vivre l'évangile véritable Le vrai évangile là c'est comme là, on l'a lu dans Acte 4 c'est comme, c'est ça le vrai évangile frère, elle amène la persécution, vous comprenez Et aujourd'hui, ben, les gens ont peur d'être persécutés parce qu'ils pensent que le Seigneur ne va pas les protéger, ils vont mourir, ils vont se faire attaquer. Mes amis, mais ben c'est terrible ça. L'évangile véritable, frère et soeur, quand on la vit, le Seigneur, il a sa main sur nos vies, sa main sur l'église. Alléluia, vous comprenez Il nous demande de simplement vivre sa parole et de, voilà, de, et de faire ce qu'il te demanderait de faire ne va pas faire comme moi je fais, ne fais pas faire comme le frère fait, comme la sœur elle fait, fais comme Jésus va te dire, parce que le Seigneur il est fidèle, c'est lui notre Père Céleste, c'est lui, notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père qui est aux cieux, qu'on doit invoquer pour qu'on puisse avoir notre pain quotidien, il vient dire quel pain, pain physique ou pain, le Seigneur est fidèle frère, en tout, dans toutes choses. alléluia, pain physique ou pain spirituel, ben, c'est lui qui est au contrôle, s'il n'est pas là, ben, on ne peut pas se lever pour aller travailler, s'il n'est pas là, ben, on ne peut rien faire, « Tout n'est que pour lui, tout est pour lui, c'est lui qu'on doit glorifier frères et sœurs. » Alléluia. Donc euh, voilà, ceux qui étaient troublés, ne soyez pas troublés. La Seigneur le dit dans Jean 14 Que votre cœur ne se trouble pas. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est la Bible. C'est la parole du Seigneur qui le dit, ce n'est pas moi qui ai inventé quelque chose. La parole dit que votre cœur ne se trouble pas. Bon, on doit obéir à ce que la parole dit, on doit s'efforcer à être en lui, voilà, à s'approcher de lui pour qu'on puisse avoir cette assurance que Pierre avait, que les apôtres avaient, que l'Église avait et qu'on puisse vivre selon la parole, selon l'Église, frères et sœurs. Vous voyez Et notre exemple, ben, c'est toute la Bible, bien sûr, mais l'un des exemples aussi très importants pour l'Église, c'est aussi comment l'Église primitive est née et qu'est-ce que l'Église primitive a vécu. Donc, s'ils ont vécu ça, ce sera pire à notre génération. Nous n'y échappons pas. Et la Bible, la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécuté. Donc, frère et soeur, tu veux vivre en Jésus-Christ, vivant Jésus-Christ, tu seras persécuté. Viens Jésus-Christ, tu, tu seras persécuté. Si on te dit, viens jésus tu auras la belle vie, tout ira bien, tu vas te reposer quelque part, bien profiter de la... Mon ami, ça, c'est pas, pas le vrai évangile, ça. C'est pas ce que dit l'évangile. Non, non, non, non, non, non. Viens Jésus-Christ, tu vas être persécuté, mes amis. Vous voyez C'est terrible, ça. Dernièrement, je partageais quelque chose sur euh, l'entrepreneuriat. Par rapport à ma boîte, on vend, voilà, on, fait, on vend à manger, tout ça, des produits entiers, bon kit, tout ça. Donc il y a un monsieur, un client, qui vient souvent manger chez nous, vous comprenez, qui vient souvent manger chez nous, etc. Et il nous a demandé du feu. J'ai dit à, au monsieur, non, je ne te donnerai pas de feu, je ne vais pas participer à, ta, à ton cancer, moi. <rire> il pensait qu'on rigolait, quoi, il pensait qu'on rigolait. Et je lui ai dit, non, je ne donne pas de feu. Il m'a dit, oui, mais ton même cigare, tu peux, j'ai fait, non, tu n'auras pas de feu. Et on a commencé à lui prêcher la parole avec mon frère Ulrich, lui prêcher l'évangile Et il, monsieur était pas d'accord, il commençait à se fâcher tout ça, il commençait à s'énerver Mais frère, il vie, vu que c'était pas une blague Et euh, même si on revenait plus, c'était pas notre problème parce que ben, On veut obéir au Seigneur, on veut pas être dans la compromission, on veut pas être dans, voilà, dans ces choses Donc euh, voilà, donner du feu à un fumeur, frère on va faire ça comment ça Vous comprenez Donc il pensait qu'on rigolait un autre dur, il est revenu, il est revenu. Il est encore revenu, encore revenu, encore revenu, frère. Vous voyez Parce que c'est la parole qu'il a touchée, il s'est rendu compte que c'est la vérité. Qu'il nous disent ou pas devant nous, il sait que c'est vrai. Et agir comme ça envers lui, ça ne peut que le prouver de l'amour véritable, mes amis. J'ai demandé du fait que quelqu'un a refusé pour ma santé, mais il va se poser des questions, vous comprenez Et lui-même disait aux gens autour Ah non, ici, il n'y a pas de bière ici. Ici, c'est Jésus, ça parle de diable, Jésus, tout ça. Il n'y a pas de bière ici. Lui-même commence à faire le message autour, tourner autour pour que les gens sachent qu'il n'y a pas de bière ici vous comprenez Vous Voyez Et pas plus tard qu'aujourd'hui quelqu'un est venu, quelqu'un que je connais voilà je connais il vient me demander euh, du feu voilà je lui ai dit non voilà c'est un, un collègue à moi bien sûr je lui ai dit non euh, t'as pas de feu je, je, je, je, je, je, je, je, je te donnerai pas de feu du coup il a commencé à s'énerver tout ça il a commencé à m'a même insulté voyez j'ai pas dit, bon, comme il était pas content, je vais lui donner du feu pour qu'il soit content avec moi, tout ça, frère. J'ai dit, non, pas de feu, frère, jusqu'au bout, pas de feu. Et demain, il va se poser des questions, et demain, je lui dirai, mais c'est parce que je crois en la Bible. Et la Bible, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de compromission, ben, on va faire comme ça pour faire plaisir. Frère, la Bible, c'est la Bible, vous comprenez Il y a des choses, on ne peut pas participer, on ne participe pas. Peu importe si on te traite de bizarre, on t'insulte ou quoi. Ah, il m'a bien insulté, j'ai même, même pas répondu. J'ai même pas répondu, j'ai laissé comme ça. Pourquoi ben Parce que je, je n'ai pas de feu. Il me dit Moi, on allume cigare cigarette. J'ai fait Non, pas de feu. Pas ni d'y Alléluia. Donc, voilà un peu pour dire que nous devons prendre position pour la Bible, la parole du Seigneur. Pas parce que nous sommes plus forts que quelqu'un, mais c'est parce que Jésus est mort sur la croix pour nous et que nous avons accepté sa parole et son esprit nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à agir fidèlement selon sa parole Ce n'est pas de nous-mêmes, c'est son esprit Alléluia Donc voilà frères et sœurs Si le Seigneur permet, on va continuer à partager sur ça S'il y a des questions, ben, posez-les Il n'y a pas de souci, posez, posez, posez les questions, il n'y a pas de problème par rapport à ça Donc Voilà ce que dit la parole de Yeshua de Nazareth Notre Père, notre Seigneur Et si nous méditons la parole, nous allons voir que le Seigneur nous révèle ben, tout dans sa parole en fait Alléluia nous devons être proches de cette parole, la connaître, la, la, la garder pour savoir comment agir dans des temps qui arrivent, dans des temps difficiles que nous vivons. Qu'est-ce qu'il faut faire en vérité Qu'est-ce qu'il nous dit de faire surtout lui, le Seigneur, pas moi, vous comprenez Mais qu'est-ce que dit le Seigneur Yeshua de Nazareth Alléluia frères et sœurs, bonne soirée et euh, à bientôt si le Seigneur permet, alléluia.